Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B boy 45 comment allez-vous les amis Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 de notre incroyable aventure sur Star Wars Jedi Survivor. On avait un petit raccourci à débloquer, évidemment qu'on va débloquer immédiatement, ça nous permettra de remonter immédiatement. Je répète, et oui, je répète toujours le même mot, euh, à cette forte... Qui nous permet d'accéder juste en haut, on a un établi mais on n'a pas besoin de l'utiliser pour l'instant, et on est parti, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé d'agréables euh, week-end, d'agréables épisodes, euh, précédemment évidemment en notre compagnie, n'oubliez pas le petit j'aime le petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et et il n'y a rien, ah oui, waouh, ok, ah la vache, fallait le trouver celui-là. Euh, et on est parti donc pour la suite. N'oubliez pas qu'on doit euh, non seulement accéder à la forêt. Mais en plus là, nous sommes dans l'open world. Et on s'occupe... ça touche trop... il nous décapte va ton côte à côte il waouh waouh waouh waouh waouh attends wow. tu par ici du mouvement OK normalement il y a l'autre qui travaille avec moi on est donc deux oh est waouh le mec qui a tué tout le monde tu mort, le druide Oh la vache Eh oh. hey les gars, oh, il se passe quoi là Euh... Oh. On a bientôt fini. Niveau d'esquive en augmentation. Putain le attends. Un signifiant. Attends, bouge pas. Petite pause. Beau il... combat. Mais vous êtes dépassé. Tu es dans mon tour. Oh. Qu que veux-tu Te faire une offre. Te proposer... Ok. Allez, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Euh, le combat était quand même assez, euh, assez raide si je puis me permettre. Waouh les gars, euh, c'est chaud euh. Putain, frère Bon, euh, c'était pas évident, on a commencé sur un combat assez rude. Mais comme je disais, on est dans une quête secondaire de l'open world. Donc normalement, là, on s'est là ou pas essence de santé en plus, incroyable. Plus de santé, plus de tours, regardez un petit objet là. Oh, à quoi, ça inarrêtable, comme toujours. Un chignon. Ok, je vais pouvoir me mettre un petit chignon des familles, ça fait extrêmement plaisir. Euh... On va où Là... Alors, qu'est-ce qu'on a là Rien... Oh okay. Et ben voilà Euh... Superbe Là, normalement, on avait le raccourci... Et on a un bail ici, non Waouh ça me paraît chaud de fou. Ça me paraît pas du tout atteignable. Là on a quoi Je regarde s'il n'y a pas des raccourcis hein, par la même occasion qui peuvent se débloquer. Bah à moins d'avoir un paravoile comme Zelda, euh, je, ne... je ne vois pas. Ah là on ça en fait du raccourci ça. Hein. Et là, on est de l'autre côté de la porte. C'est là où je souhaiterais beaucoup aller. Quoi Tiens, voilà okay. un autre éclat. Ah Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ici Vous croyez Ah, oh, mais non, mais là, je vais mourir. Là, je, je meurs dans, dans tout le Je meurs dans tous les mondes. Euh, Peut-être encore en bas. Mais on est mais déjà en bas, mais merde. Attendez. Ouais, là c'est pas assez. Euh... Oh là là. Ok, bon bah écoutez, on a fait ce qu'on avait à faire. On va save vite fait Je parce qu'on a quasi plus de steam. Enfin, on en a la moitié du moins. Euh, ça va faire repop les mecs en haut. Mais c'est pas bien grave, on n'est pas prêt de retourner en haut si tout va bien. Donc, à la limite, tant pis. Ok, oh j'ai eu trop peur. Dédé m'a fait stress euh, On va refaire encore tout le tour Voilà on va retourner de là où on vient On avait découvert pas mal de choses Et après on continuera notre quête principale évidemment euh, Ça on peut faire genre Ils m'ont pas vu, je les ai pas vus. C'est pas bien grave je, je comprends pas Il y a un truc que je ne je ne piche pas J'étais persuadé qu'on était venu d'un endroit Où il y avait Euh... Il y avait la ville, quoi, vallée sud. Et nous, on est venu de la vallée nord, hein, il me semble, hein, littéralement à l'opposé. Hein. Bougez pas en vallée tchèque au cas où, sur un malentendu. Bon, le patch a quand même fait du bien, hein, parce qu'avant là, euh, les gars, quand je vous dis qu'il y avait des baisses de FPS de fou Furieux, c'est que euh, vraiment ça mettait des patates. Euh, là, ça a l'air ok hier. On va pas se mentir, ça a fait vraiment du bien le patch 0.3, 1.3, pardon. Néanmoins, il euh, y a un nouveau patch apparemment qui devrait pas tarder à arriver. Donc ça fera encore normalement un peu plus plaisir. Ok. Voilà. Ensuite, il fallait qu'on aille principalement de l'autre côté, me semble-t-il, non C'est beau, hein. Oh, peu cher hein Il y a des établis mais il n'y a pas de monture, c'est dommage. C'est bizarre d'ailleurs. Est-ce que c'est moi qui ai loupé un truc on va, on va passer le. Wow J'ai eu trop peur. J'ai eu trop peur, donc je vais utiliser le pouvoir. Ok. Ça va, ça va, c'est stylé, c'est stylé, c'est stylé ce qui s'est passé. Euh, très bien, ça dégage. La petite racaille à quatre pattes comme on dit dans le milieu. Ok, qu'est-ce qu'on a là Qu'est-ce qu'on a là non, okay, qu -ce qu On rien. Ok, qu'est-ce qu'on a là Très bien. Euh, Laissez-moi tranquille, je vous en supplie. Qu'est-ce qu'on a là Là je m'en souviens. Oh la vache il m'a cassé la gueule Oh il m'a cassé la gueule Ok Putain, ça rapporte beaucoup d'XP hein. On peut presque le farmer en boucle hein. C'est là où on n'était jamais allé hein. Vous suivez C'est incroyable ce que j'ai fait Ok Ok On a eu chaud Allez on continue On continue, on continue, qu'est-ce qu'on a là et qu'est-ce qu'on a là Que dalle. Ok. Ça, on n'y a jamais été, hein. Ça, c'est du nouveau, ça, hein. Oh, c'est deux, je suis un connard. Je veux le tenter. Non. Je suis pas un connard à ce point-là. Si J'ai besoin d'un Ok, c'est bon, je suis retourné en haut. Euh. En fait, on est déjà venu. Mais... Non, mais je suis pas aussi con. Ça me paraissait pas aussi long. C'est incroyable. J'ai vraiment fait le tour à ce point-là. Oh là là Je vais réessayer un dernier truc. Je vais réessayer un tout dernier truc. Déjà, on se débloque ce raccourci-là. Oh peur Ah, vous croyez que ces droïdes là pour en bas Non, je sais pas. Oh là là, quelle déception Attendez, on va voir si en haut il n'y a pas un dernier truc. Sinon, bah, on aura perdu un peu de temps. J'en suis désolé. Ah là, regardez, sur un malentendu. Oh, oui, on peut aller là-haut à droite. Ah, mais je crois pas que ça nous euh, ça nous soit vraiment utile. On peut encore les câliner tout va bien. Tu vois bien, Bibiche. C'est là-bas qu'on doit aller. Hein. Euh, c'est pas grave, écoutez, on prendra les raccourcis et, et on, on y sera assez rapidement. Je suis un petit peu dégoûté, mais c'est le but de l'open world. C'est pouvoir fouiller un peu partout. Oh là là, regardez, je suis de l'autre côté. C'est là que j'aimerais tant aller. Bon, allez, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Tant pis, les gars. Tant pis, tant pis. On aura essayé... <rire> Ok, ok, ok. Le système de mort par chute, j'ai compris comment il fonctionnait. Au début, je me suis dit, c'est forcément scripté. Si euh, si Cal n'a pas prévu euh, de tomber de cette hauteur, bah, il, meurt, il mourra absolument. Mais en fait, non. On a une sorte de transition qui commence à devenir noire. Mais on peut quand même se rattraper au dernier moment. Ça peut paraître bête pour vous, mais euh, ça prouve que pas spécialement scripté en termes de chute. Allez, on va se reposer là-bas. Ah, je suis bien deg. Je suis désolé. Bon, on a perdu des petites minutes. Ça nous a permis de bien connaître la vallée, par contre, néanmoins maintenant. Et bon, ça, c'est plutôt cool. Et j'aimerais vraiment ce nouveau pouvoir qui permet de euh, soit plier des euh, portes très rapides. Regardez, ça, je peux rien faire, en fait. Je crois que je dois avoir un pouvoir qui permettra de soulever des charges beaucoup plus lourdes. Ou de péter des portes beaucoup plus, euh, beaucoup plus renforcées Allez on est parti on save Let's go pour la suite Direction la forêt On a presque pris un niveau mine de rien Juste à chill comme ça Donc c'est pas plus mal Allez Let's go On est officiellement parti pour la suite de notre aventure J'aime beaucoup cette tenue sachez En plus elle va très très bien dans le thème de cette planète On va en fonction de la planète à chaque fois essayer de changer la tenue Et euh, peut-être la couleur du sabre laser j'aimerais beaucoup aussi Histoire de varier un petit peu les plaisirs Histoire de varier un peu les plaisirs. Bon, ça c'est la cantina. Maintenant on commence à connaître déjà. On commence à connaître toute la vallée. Ça fait plutôt plaisir. Après, peut-être que à la forêt, on va sortir justement par la droite. Why not? Why not? Why not? Why not? Ça on y était. Il euh, n'y avait rien à faire. FAR. Et là, là c'est du nouveau. Peut-être le pont avec le pouvoir de la force. Le pouvoir de la support. Jette un oeil BD. D'accord, faut vraiment leur. En fait, faut leur courir après. Mais surtout pas utiliser le pouvoir de la Parce que sinon, ils se terrent. Ok. Toujours rien. Ça, je pense que c'est l'issue quand on viendra. Allez, nous y voilà. La forêt. C'est grand, hein. Le bassin. Le bassin de Fort Bans. Oh, vache Ah oui c'est ceux qui font se réglisser Oh les chiants Allez un nouveau prix Point de compétence obtenu merci au revoir On est toujours pas au bon endroit Là, euh, là on est en train de chill euh, Un petit peu à côté de la quête principale Ok si on peut On peut faire quelque chose Derrière la cascade c'est évident On me prend pas pour un con Waouh c'est Qu'est-ce que c'est C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est euh... Détermination, fracturée. utilisez vos compétences pour atteindre l'objectif. Très bien. Mais est-ce que j'ai les compétences nécessaires Ah J'ai compris, il faut calculer, c'est mathématique. En fait, c'est dès que j'appuie sur le saut, les gars, hein. ça change la porte. Hein. Dès que j'appuie sur le saut. ok Ah oh ouais, c'est ce qu'il est stylé, par contre. J'ai gagné quoi Détermination Fracture terminé. C'était stylé par contre j'ai grave kiffé ce petit truc là. Hein. J'ai grave kiffé. Je sais pas, BD. C'était l'écho de la force, mais. Un point de compétence obtenu. Oh non j'y retourne, je suis un connard. Euh... J'y retourne, j'y retourne, j'y retourne. D'accord, en plus t'as un temps pour terminer. C'est déjà terminé. T'as un temps euh, si jamais tu veux battre ton précédent record. Ok, allez, on retourne. On a gagné un point de compétence au complet. Malheureusement, on n'a pas eu la suite de la conversation. Bon, ça a marché. Euh, et ben écoutez, c'est plutôt pas trop mal ce qu'on vient de vivre là. Allez, c'est parti. On va essayer de remonter par le petit euh, ici-là. C'est ça que j'avais vu. Ok. Très très bien, ça on peut save parce que de toute façon on n'avait pas fait grand chose, quoique on peut peut-être se mettre les points de compétence, let's go, euh, Deux points de compétence, survie, survie on est pas mal, simple on est pas mal, on commence à gagner pas mal de trucs très sympas. il y a force, hein. force on est misquine de fou, hein. euh, augmente la durée de confusion, voilà, allez, ça c'est bon, et là on va améliorer un peu le pouvoir de la Vous allez me pousser dans une zone alentour qui déstabilisera l'ennemi. Ok. Augmente la récupération de la force en cas d'esquive précise. Augmente la durée du ralentissement. Ah, je préfère ça quand même. Je préfère ça quand même, ça, ça a l'air strong de fou. En fait, si t'appuies parfaitement au bon moment, putain c'est stylé. On récupère encore plus de ce fort ça c'est très stylé. Ok. Euh, très bien, il y a des ennemis ici. Ici, je ne peux pas y aller. Ici, je ne peux pas y aller encore. Très bien. Il manque de toute évidence des pouvoirs assez fous. Qu'est-ce qu'on a là Ok, allez, ça dégage. J'ai fait des esquives quasi parfaites. Je sais toujours pas où je suis. Très bien, je suis revenu dans un autre côté de la vallée, mais je n'ai pas ouvert la porte. Donc, on va prendre le chemin classique, n'est-ce pas Allez, c'était par là oh, on a un petit, une sorte de droïde en bas Waouh, qu'est-ce que c'est C'est de la lumière Dommage Dommage, dommage Ok Très bien Très très bien Putain mais... Attends, on fait, un... on fait des tours infinis là C'est terrible Donc ça veut dire on doit aller par là Ça. Ces petites bêtes mine de rien elles sont peut-être un peu chiantes au fur et à mesure. Viens par ici, viens par ici. Okay. On verra si ça peut intéresser demain. Euh, on est perdu. <rire> on est perdu. Alors attendez, bougez pas. Et où est cette fucking porte Elle est là. Donc on doit aller là-bas. Mais alors what the fuck Comment j'ai pu la louper On doit aller là-bas. On va sauter par ici. Ah, ah. Ok. Mais là je sais de.. Là c'est de là où je viens. Très bien. La porte est toujours là. Je dois juste aller en face. Euh, hein. Comment on va faire On peut faire... J'ai pas envie de passer pour un bolos. Sûrement là-bas. Oh, il y a un boss. Ah, j'étais pas allé à droite, ok. Ok, ok, il y a des petites cavités, tout ça. Hein. Votre présence est Allez dégage. Bon. On ah, va... Allez okay. hey BD, ça dégage. Ok. Eh BD, j'ai besoin de. C'est quoi ça C'est un steam Non, un pantalon. J'en avais besoin. Ok très bien. Un pantalon était caché avec un ennemi juste au-dessus On est parti les amis On va se la jouer double sable face au boss là Allez ça vous cache Ok scanne moi ça Merci BD On s'en est très bien sorti Superbe Et il y a encore un truc là bas What the fuck Superbe c'est incroyable cet épisode! Belle trouvaille. Ok. Oh, C'est fou! Regardez tout ce qu'on trouve! Waouh! Essence de santé, oh lolo! C'est presque trop, c'est presque trop. Ok. Waouh. Ok. Fort. Non mais je suis en mode ils sont forts mais ils sont claqués de fou. Ils étaient maxi claqués je suis cuit Allez, dégage Ok Qu'est-ce qu'on a là Cique. Très bien, très, très, très, très bien. Euh, là, on a un rachat. Ok. Je suis ton allié. Je n'abandonnerai jamais. Ok, toi, mon frérot, même si tu m'as rejoint. Wow, qui okay, wesh! Très bien. Allez on à, on a à la pousser porte. Au moins, il servait quelque chose. Ok. C'est parti. Euh... Ouvrez la porte, c'est fait de la forêt. Néanmoins, je ne voulais pas y aller parce qu'il y avait quelque chose juste à droite. Euh... On a bien avancé là, je suis très heureux. Ok, qu'est-ce qu'on a là Snoop Dog, Snoop Doggy Dog. Yes Regarde ça BD, de la priorite Il oh, y en a partout de la priorite hein. A priorite, je trouve qu'il y en a partout Après, ai-je tort, ai-je raison A vous de me dire J'ai l'impression qu'on pouvait monter en haut C'était bizarre, euh, la manière dont l'herbe était disposée euh, Sur les rebords Allez, let's go Nous voici dans la forêt. Ok, il y a des lianes à la francis Le complexe doit se trouver dans le coin Le seul moyen d'avancer, c'est de couper à travers BD, toi aussi t'as vu ça On n'est pas seul ici. Il y a des drones, des drones de surveillance On sur dirait que c'est bloqué. Accroche-toi BD, je vais voir ce que je peux faire. Accroche-toi, bah non, t'accroche pas. Euh... Ouais. Et bah on va passer par ici, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Pas ça. Ok. Alors, ça a l'air impressionnant ce que j'ai fait. Ça l'était. La voie est libre, BD. Allez, vas-y. On peut réessayer maintenant. Très bien. Yo, les gars, ça va ou quoi? Et eux, c'est redoutable hein. Ce coup de tête, mes aïeux Qu'est-ce qu'il y a, BD Vas-y, scan. qu'est-ce que c'est Certains de ces piliers pourraient être déplacés Certains de ces piliers pourraient être déplacés Bah, pas celui-ci, de toute évidence Ah, peut-être celui-ci, de ces piliers peuvent être déplacés. J'ai bien peur d'être teubé. Bon bah, on va faire à l'ancienne. Il y avait quoi derrière là Je croyais qu'il y, un... y avait pas un truc... Euh... Attends. Non. Je, crois... Je croyais qu'il y avait un truc euh... à utiliser avec la force. Pas... C'est quoi ce complexe Saint Tarikri disait qu'il renfermait la clé de Than Z Zed semble penser la même chose. Il n'y a qu'une manière de le savoir. L'Empire. Ah bon, L'Empire est partout hein plus. En même pense. temps, bon, quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qui se passe ici les Lascars On est des Jedi ou merde Waouh Bien. Regardez, s'il n'y a pas une petite cavité cachée pour un coffre, ça dans Star Wars, ils aiment bien le faire. Super, bien, écho. ça, ça fait plaisir la famille. On va s'arrêter là, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. A bientôt pour la suite de notre aventure faille balistique, me semble-t-il. Euh, J'ai peut-être eu tort. Euh, faille basaltique, excusez-moi. Allez, à bientôt tout le monde pour la suite de notre aventure avec l'épisode 9. Bisous, bye bye.